Comment c'est toi qui fait les frags et c'est moi qui gagne des bonus Ouf. Euh Florian il peut être pratique ton pouvoir dans ces cas là Lequel le euh, pouvoir de sirène Bah toi, ce que je viens de faire Je sais pas ah je, non, te je vois pas rien Ah J'aime bien la réserve de ton perso quand même. Hein. Ouais. <rire> oh la vache Pour soigner quand même, parce que tu hein, il en, en veut 8, 8 et il y en a 8 <rire> Ouais. Non mais ça, ça c'est bien quand même les. Benji il propose des quêtes pile-poil réalistes. Ok. Pizza, profite Profite-en Parce que la semaine prochaine on fait des cartons ma chérie Merde <rire> <rire> <rire> Visiblement des soucis de robinet quelque part. <rire> de rien. Pardon. Je mets dix points. Non non non. Et je vais le poutrer. J'ai pris cher, j'ai même pas fait gaffe. ça descend vachement vite hein les points de vie. Toi qui rigole ou c'est l'ennemi qui est encore là 1, 2, 3 Je suis mis dans l'escalade. Oui oh, c'est drôle Euh, ouais alors tu conduis pas comme une. Oh là là comment tu conduis oui. ah, ouais. T'intéresse à bien conduire, hein. moi je suis sur la tourelle hein. Qu'est-ce que tu fous Ouais on prend cher là On prend cher, recule, recule, recule Va péter Va te faire réparer vous mais rentre dans le Oh comment tu conduis Le prends pas mal la naïf hein <rire> Poète. Je conduis très bien d'abord ah, tu... Ouais tu conduis très bien ouais Comment tu te gares en plus Tu sais même pas faire un créneau Comment tu m'as garé ça toi oh. <rire> Mais comment tu m'as garé ça <rire> Comment je t'ai dégaré euh, Si vous voyez des trucs à buter en chemin essayez de leur rouler dessus comme ça ça fait avancer pour une autre mission. D'accord, attends, Naïf, on tire pas, on roule. Bien. Voilà, t'es en train de nous faire les tonneaux, c'est normal. Oui. D'accord, c'est pour jouer. Allez, viens, viens, viens, viens, petit petit petit. Crouch, voilà, c'est on se du... ah, il y a des gens là-bas. Ah. <rire> Préviens, j'ai pas de point de vie, le véhicule a pas de point de vie. Et on a cassé la moto. En fait, comment on a trouvé ce point de compétence Ah, tu l'as toujours pas fait Non. Ah, allez, moi je défends, j'ai mis des heures. <rire> ah Bah si vous les explosez aussi. euh... Allez un petit dernier. Voilà. Aïe. Pouet Nice Encore oh, à corps celui-là C'est fou ce qu'on trouve dans les poubelles Ah merde Arrête de rigoler à chaque fois, je crois que ça y est, on Allez, recharge, allez, recharge! Mince! Je me suis retrouvé devant un rideau en peau infranchissable! Oh bien! Je pense qu'on va un peu plus Oh, je suis je... mort! Oh, la lumière! Je vois la lumière! je suis vachement loin de vous Allez touche, allez touche, allez touche, allez touche Oh Pourquoi il se planque Reviens connard ah Non Oh C'est tout noir Il y a quelqu'un qui m'aide là ou pas oui euh, J'espère que ça servait à quelque chose, en train de mourir Non mais j'ai pas passé tout le temps, vous soyez oui oh, ça fait 15 troisième en moins de 15 secondes c'est toujours le de gros du depuis le début là Qu'est-ce qu'il est coco qu Oh putain de merde oh Bah il est mort maintenant, c'est bon. Oh, oh, oh. Il y en a encore un C'est encore toi qui crie comme ça Ouais parce que ça me régénère la vie. Alors, je lance le. De crier De.. Ouais. Gabudé en haut. Je vais au, au shotgun. Chute le baril Ah ouais C'est bon, il est mort, arrête de gueuler Qu'est-ce que t'as On t'arrache, on t'a mal quelque part Non, je vais super bien Là-bas C'est pas... Merde. Non, c'est... Non Euh, sais pas, mais il y a un truc qui me fait mal. C'est quoi Oh, il y a des grosses oh, bêtes vertes. Oui, il est beau, mais à mon avis, il est dangereux. Oh, il est beau, là. Ouais, est ce que ça n'arrive chez moi, cette connerie, d'avoir des gros bourrins au corps à corps oh. a combien de points de vie oh, Il y en a un qui est monté encore à attention! Ouais, il y a un qui est monté. Ouh, il y a un first cake là! Bah, Ma mère, arrête, moi j'ai plus de balles hein! a ai l'air d'être pas gentil du tout! Ouh, c'était pas passé loin, mais il en reste encore! Hey, mais lâchez-nous la grappe Oh oh oh Recharge vraiment très rapide Et 203 Electra 11 000 oh,